Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Euh, alors je vais commencer pour qu'on ne prenne pas trop de retard, de toute manière que dans l'introduction, euh, il y a probablement euh, d'autres personnes qui vont arriver, c'est même sûr. Donc moi pour me présenter, je suis Célia Colombier, je suis l'animatrice du réseau euh, ISE. Et alors pour ceux qui ne connaissent pas le réseau ISE, c'est l'acronyme île de france Santé-Environnement. C'est un réseau qui rassemble les acteurs franciliens qui sont mobilisés sur les sujets de santé et environnement et qui sont issus en gros de divers horizons. C'est-à-dire qu'ils travaillent sur les thématiques santé environnement, soit parce que c'est leur cœur de métier ou leur sujet d'étude par exemple, ou soit parce qu'ils ont mis en place des bonnes pratiques euh, dans leur activité pour diminuer les expositions et favoriser ce qu'on appelle les, les aménités environnementales. Donc L'idée du réseau, c'est de favoriser la collaboration et l'échange d'expériences euh, entre donc des profils très divers, puisque dans le réseau, on a euh, des associations, des collectivités territoriales, il y a également des administrations, des équipes de recherche, euh, des établissements d'offres de soins, des professionnels de santé, des instituts de formation, des bureaux d'études. Il y a également euh, des aménageurs, même quelques sociétés, et puis... Euh, par exemple, euh, nos intervenants aujourd'hui font partie euh, également du réseau. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le réseau, si vous souhaitez avoir plus de détails, je vous propose de rester un petit peu à la fin, puisque que je présenterai le réseau euh, à l'issue du webinaire en quelques minutes. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce quatrième débat confisé et dernier de l'année 2020. Alors, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, les débats confisés, c'est une série de webinaires et euh, à chercher à démêler les enjeux de santé environnementale qui sont relatifs à la crise qu'on vit actuellement. Et euh, donc, dans les précédents épisodes, on s'est intéressé à plusieurs choses. D'abord, la pollution de l'air et ses effets sur le Covid. On a parlé également des défis qui étaient posés euh, à, euh, à, une par, à une métropole comme la ville de Paris euh, par la crise sanitaire. On a également parlé de la réorientation des programmes de recherche européens en matière de santé environnement. Et puis on a parlé aussi des polluants de l'air qui étaient émis par les produits ménagers. C'est un sujet évidemment d'actualité puisqu'on utilise massivement en ce moment, ces derniers temps, les, les produits ménagers. Donc vous pouvez retrouver l'ensemble des replays sur le site du plan régional santé environnement d'Île-de-France sur la rubrique du réseau ISA que je vous partagerai dans le chat aujourd'hui, euh, on va s'intéresser au bruit, euh, parce que c'est le moins qu'on puisse dire, les confinements, et alors tout particulièrement le premier, on le verra, euh, nous ont fait vivre une expérience un peu inédite, euh, une expérience sonore un peu inédite, euh, du fait d'une part de la diminution des trafics, alors qu'ils soient euh, aériens, routiers ou ferroviaires, mais aussi il y a eu l'arrêt des gros chantiers, euh, la fermeture des restaurants, des bars et discothèques, et puis, euh, voilà, donc finalement, l'intensité euh, de ces nuisances sonores dont on a l'habitude, euh, elles ont laissé place à d'autres sources de bruit, comme par exemple celles qui sont dues aux, aux activités domestiques ou euh, à la nature. Donc aujourd'hui, on va échanger avec euh, nos deux premiers intervenants sur les modifications de l'environnement sonore en lien avec le confinement et le déconfinement. Donc Antoine Pérez Munoz de Bruit Parif. Nous présentera d'abord les mesures des niveaux sonores observés en Ile-de-France durant ces périodes, puis Valérie Rosec, du Centre d'information sur le bruit, sur le bruit pardon, euh, nous évoquera l'enquête de perception qui a été menée auprès des Français euh, qui ont été interrogés vis à -vis, euh, de, euh, enfin, qui, ont, qui ont été interrogés sur leur vécu pardon, vis à vis de cette expérience et leurs attentes en matière de politique publique. Et des attentes, il y en a un certain nombre, et c'est la raison pour laquelle on a fait le choix d'inviter une collectivité très active en matière de lutte contre la pollution sonore, donc à savoir le département du Val-de-Marne, qui est représenté par Franck Picot, qui interviendra après nos deux premiers intervenants. Donc vraiment, merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation. Euh, pour l'échange de ce début d'après-midi, je vous propose le découpage suivant. Il va y avoir 45 minutes d'intervention suivi de 30 minutes euh, d'échange avec vous les auditeurs. Donc, pendant les interventions, vous pouvez poser des questions euh, en cliquant sur l'icône Q&A qui est à droite de votre écran. Vous pouvez poser toutes les questions. Vous pouvez également poser, euh, vous pouvez également discuter sur euh, le, le chat où on vous partagera par exemple des liens, euh, des ressources qui sont évoquées. Euh, vos questions, je les note et je les poserai aux intervenants, donc durant le temps d'échange. Et donc, euh, et enfin pour celles et ceux qui sont intéressés, je reviendrai en quelques mots sur les activités du réseau à, à la fin du webinaire. Voilà, donc sans plus attendre, euh, j'ai assez parlé, Rentrons dans le vif du sujet et euh, commençons donc par vous, euh, Antoine Pérez-Munoz, qui euh, est donc chef de projet sur euh, l'accompagnement des politiques publiques à bruy -Paris. Alors bruy euh, c'est le centre d'évaluation technique de l'environnement sonore de la région d'Île-de-France et Bruy-Parif remplit en gros trois missions d'intérêt général. La première, c'est l'observation de l'environnement sonore à travers notamment l'exploitation d'un réseau de stations de mesure du bruit et donc la réalisation de cartes de bruit. Mais aussi Bruit Paris accompagne les acteurs dans la prise en compte du bruit dans les politiques publiques. Et enfin, euh, également Bruit Paris se donne la mission d'informer et de sensibiliser tous les publics aux enjeux qui sont liés au bruit. Et donc Bruit Paris a publié en juin 2020 un rapport d'études sur les effets du confinement puis du, déconfin puis du déconfinement sur le bruit en Ile-de-France. Et donc Antoine pérez va nous présenter les principales conclusions. Donc je vous laisse partager euh, votre diaporama. Antoine Alors là, on le voit. Est-ce que vous pouvez le mettre en, en écran Parfait, merci. Oui, c'est bon. Ok, merci beaucoup Célia. Donc, euh, on est parti, donc, puisque c'est à moi que revient le redoutable honneur de, de lancer cette, ce débat confisé. Je et donc... Euh, pendant les 10-15 prochaines minutes, euh, malheureusement, de voir vous asséner quantité de données chiffrées, puisque c'est ça qu'on attend de Bruit-Paris, euh, sur l'impact euh, de la du confinement puis du déconfinement sur l'environnement sonore en Ile-de-France. Euh, J'essaierai autant possible de rendre ça un petit peu plus vivant, euh, période post-prandiale n'étant pas sans risque de ce point de vue-là. Euh, donc, Comme l'a dit Célia, bruit parif euh, exploite... Euh, réseau de stations de mesure permanentes. Donc, en fait, on avait tout ce qu'il fallait pour documenter précisément l'impact du confinement, puis du déconfinement. Alors là, on parle bien de la, de la première version du confinement, c'est-à-dire celle qui a couru globalement de, de, de mars à mai avec des euh, confinements lancés jusqu'à fin juin. Effectivement, le rapport de mesure euh, est sorti à ce moment-là, enfin, début juillet de mémoire. Euh, il était à ce moment-là pas prévu qu'on remette le couvert euh, l'automne. On peut-être le craindre. Euh, j'ai donc inclus quand même certaines, vu que nos stations continuent de tourner, j'ai inclus quand même certaines données qui concernent la période actuelle, notamment pour le, pour le bruit routier, euh, qui sont des données bon, sur lesquelles on n'a pas encore communiqué, mais, mais qui existent. Je vais vous parler essentiellement, enfin plus en détail du bruit routier, euh, sachant qu'on documente tout type de bruit, essentiellement le bruit des transports, mais aussi d'autres sources. Euh, le bruit routier étant celui qui euh, impacte le plus grand nombre de personnes. Euh, chacun à son domicile quasiment peut percevoir le bruit de la circulation routière, alors que par exemple pour le bruit euh, ferroviaire ou le bruit des aéroports, soit on y a droit, soit on n'y a pas droit si on est un peu plus chanceux. J'ai beaucoup parlé du bruit routier, mais je traiterai aussi en, ensuite les autres sources de bruit. Un petit rappel du, pour se remettre bien les choses en tête du calendrier euh, du confinement et du déconfinement. Le, le cœur du confinement, la période dure, c'était allé de mi-mars à mi-mai globalement. Puis ensuite, euh, c'est la période où il y a eu vraiment le plus fort. Euh, forte restriction de circulation, les euh, autres sources de bruit ont été euh, éteintes de manière plus graduelle au cours de cette période euh, et le déconfinement a été mis en place avec des mesures de plus séquencées à partir de, de début mai. Donc on va voir de quelle manière ces différentes phases ont pu être euh, se retrouver traduites dans les dans les mesures de, des niveaux de bruit qu'on a, on a effectuées. Sur le bruit routier, en fait, on a, on a utilisé les résultats d'une vingtaine de stations qui sont implantées en ile de france et dédiées à la documentation du bruit au bord d'infrastructures routières, placées en fait en deux, deux, grands, en deux grands groupes d'une dizaine de stations, neuf exactement chacune. D'une part, des stations localisées auprès d'axes de circulation majeurs de type autoroute, route nationale, voie rapide, voie périphérique. Donc c'est le groupe grands axes qu'on a appelé. Et un deuxième groupe, neuf stations également, qui sont localisées à l'intérieur de Paris intramuros, qui documentent plus la situation aux abords des, euh, des voies urbaines. Donc les résultats que je vais vous présenter correspondent à des différences euh, de, de niveau de bruit enregistrées par rapport à la situation de référence, sachant que, donc, comme je l'ai dit, les, ce sont des stations qui sont implantées euh, depuis, euh, depuis. plusieurs années pour la plupart et qui permettent donc d'avoir. Un, un état de référence, un état initial, un T0, et de, de comparer par rapport à la situation au cours du confinement. Ici, la présent, première présentation, donc des résultats station par station. Donc à gauche, en jaune, vous avez le groupe de stations voire urbaine, à droite, le groupe de station grand axe, L'indicateur ici est le LDEN, c'est-à-dire un indicateur euh, moyenne de bruit pondéré sur 24 heures. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a une diminution massive qui est plus importante sur, les, euh, sur la voie urbaine, donc en cœur, de, en cœur de ville, que sur les grands axes où on a euh, encore une, une circulation euh, résiduelle plus importante qui s'est maintenue. Donc, globalement, en moyenne, on a, on a quand même des différences sensibles selon les stations. Donc La plus forte, on est à moins 9 euh, décibels quasiment en Alden. Euh, et sur les grands axes, on est descendu jusqu'à moins 6. Donc, moins, moins 9, pour vous donner un ordre d'idée, parce que les décibels, ce n'est pas, euh, pas forcément très intuitif à la compréhension. Et pour vous donner des points de repère, euh, on a euh, moins 10 décibels, ça correspond à un trafic divisé par 10. Les décibels étant euh, une unité logarithmique, quand on divise le trafic par 2, on n'a que moins 3 de décibels. Mais l'oreille humaine euh, commence quand même à 100. Donc voilà les résultats station par station pour l'indicateur Alden. Ce, cette deuxième planche vous montre euh, les résultats, cette fois-ci, euh, scindés en deux périodes. La période jour, jour c'est-à-dire le niveau de bruit moyen entre 6h et 22 heures, et le niveau nuit, c'est-à-dire entre 22h et 6h, donc en violet. On voit que euh, le, la diminution de, de niveau de bruit est. Euh, plus sensible quand même de nuit, ça tombe bien, c'est le moment où on se repose, euh, et là aussi c'est confirmé de manière plus, plus importante au niveau de la voie urbaine qu'au niveau des grands axes. Si on s'intéresse cette fois-ci aux résultats, euh, donc à un suivi qui va plus loin dans le temps, c'est-à-dire les résultats par groupe de stations. ici vous avez l'indicateur Elden moyen par semaine, euh, décliné jusqu'à Fin juin, c'est-à-dire qu'on prend en compte la période de déconfinement. Donc, globalement, on peut dire qu'on a eu une évolution relativement comparable entre les deux groupes de stations, avec un minimum de bruit euh, atteint entre la, la deuxième et, disons, la sixième semaine de confinement, une reprise euh, légère remontée, enfin, légère même sensible euh, dès les semaines 7-8, et puis une, une remontée graduelle à partir de la mise en route du déconfinement. Euh, jusqu'à un niveau un peu de plateau sur les trois dernières semaines avant, avant la fin juin où globalement le niveau même si c'est à un décibel près le niveau euh, de base euh, oui n'a pas été n'a pas été complètement atteint c'est un petit un petit différentiel mais globalement l'évolution sur les deux groupes de stations les deux groupes de situations les deux types de situations est relativement comparable Donc, je vous ai parlé de, du suivi qu'on a poursuivi jusqu'à la période jusqu'à fin novembre en fait. Donc là je vous présente deux graphes un peu moins euh, moins mis en forme mais qui permettent euh, de vous faire une idée. Donc vous avez en haut euh, j'espère que c'est suffisamment lisible la période jour c'est-à-dire un niveau de bruit moyen sur la période 6h-22h et en bas la période nocturne. Donc on voit que sur la période estivale euh, bah, on est on a retrouvé globalement euh, sur ce même, au cours du mois de septembre, des niveaux, euh, cette fois, comparables à la situation de base, qui ont que le couvre-feu pour le niveau de bruit de la période de jour n'a évidemment pas eu un effet très important, mais il a été relativement sensible à partir de la, la mise en route du deuxième confinement et essentiellement pour le groupe voire Urbaine, ça a été beaucoup moins, beaucoup moins net euh, pour, le, pour, le, pour les grands axes, notamment par rapport à premier confinement, ce qui est logique, puisque les restrictions de circulation étaient quand même moins, moins fortes. En ce qui concerne le bruit nocturne, le graphe du bas, euh, bah le couvre-feu a été relativement, enfin l'application du couvre-feu euh, est bien traduite sur nos enregistrements, il a même été euh, euh, un petit peu anticipé, vu que le, le, les niveaux de bruit nocturne ont commencé à baisser assez sensiblement, avant même le démarrage du couvre-feu. Et euh, la remontée, ben, elle, a, elle, est, elle, est, elle est parallèle pour les deux courbes, mais elle est, encore une fois, elle est relativement comparable. Mais la, la, la, la croissance a été beaucoup, beaucoup plus sensible pour le groupe voirie urbaine. Donc, on peut dire que le, cette, euh, ce paramètre bruit nocturne est un relativement bon et relativement fiable quand il s'agit de suivre la manière dont le, le couvre-feu a été suivi. Voilà ce qu'on peut en dire. Je vais passer un peu de manière un peu moins détaillée sur les autres sources de bruit des transports. En ce qui concerne le bruit ferroviaire, donc on s'est basé sur les résultats de nos neuf stations de mesure qui sont permanentes, donc qui sont mises en place dans le cadre d'un partenariat avec SNCF Réseau. Sur la gauche, donc de la même manière, je vous présente les résultats sur la, la période jour, 6h-22h, heures, heures, et à droite sur la période nuit, 22h-6h, heures, heures, euh, et il s'agit de la moyenne euh, de la différence par rapport à la situation de référence sur euh, donc la moyenne sur les neuf stations. Donc, globalement, on a une évolution pour le bruit euh, d'urne qui est relativement comparable, quoique moindre, évidemment la diminution est moindre euh, par rapport au bruit routier, avec un une reprise d'une du, remontée assez sensible des, des niveaux de bruit au niveau de la semaine euh, qui a suivi le, le, le lancement du déconfinement. C'est assez différent en ce qui concerne le bruit nocturne, nous là on a une composante prête ferroviaire euh, qui impacte aussi, donc c'est logique de trouver une des maniques relativement différente. Euh, le, le, le pic de diminution de bruit qui était donc de moins 7,5. Euh, lors de la deuxième semaine du confinement, c'est poursuivi par une remontée beaucoup plus euh, progressive des niveaux de bruit, qu'à fin juin atteint un niveau qui était encore quand même 2 décibels en dessous de la, sous de la situation de référence. Je passe au bruit aérien, donc là on a plus de stations, on en a 25 puisqu'il y a euh, pas mal de stations qui sont en place euh, dans le cadre du suivi de, de survol. Euh, donc là je vous présente les résultats de nos stations en fait euh, ventilées en quatre groupes. En fait. Chacune d'elles euh, documente la situation autour d'un aéroport précis et de, en ce qui concerne Roissy-Charles-de-Gaulle, donc les deux groupes de résultats de gauche, euh, le doublé nord et le doublé sud, c'est-à-dire la piste nord et la piste sud de, de, de Roissy-Charles-de-Gaulle. On voit en fait que les résultats sont une baisse euh, particulièrement massif, massif, enregistré sur nos stations, euh, le double sud de, de Roissy et l'aéroport d'Orly, puisque ces deux euh, aéroports, donc port euh, d'Orly et la, la piste sud de Roissy, ont été complètement fermés à l'occasion du confinement. Donc là, on est à des niveaux massifs de baisse, de, de, de l'ordre de moins 30 décibels, c'est-à-dire qu'on en fait, mesure le bruit de fond ambiant. Euh, pour le doublé nord de Charles de Gaulle et le Bourget, il y avait un maintien quand même d'une activité euh, sur vol. Les résultats sont un petit peu contrastés, mais bien évidemment pour les Riorins, on est encore à des niveaux de, de décroissance sensibles et qui euh, ont été perceptibles largement, d'autant euh, plus quand il y a des vols de nuit. J'interromps un peu ce défilé de données chiffrées euh, pour euh, vous présenter d'autres types de résultats. Donc il y a deux façons de mesurer le de caractériser le bruit. Il y a la mesure, c'est ce que je vous ai présenté, et puis il y a aussi le calcul, la modélisation. Les deux types de, euh, de démarches étant complémentaires, puisque la modélisation permet d'avoir une estimation des niveaux de bruit en tout point euh, d'un territoire et de ou de produire des cartes de bruit. Et le euh, les résultats de mesure, en fait, permettent, fait, de caler le modèle. C'est ce qu'on a fait euh, en utilisant cette, en appliquant cette démarche à la période euh, de confinement. Je vous présente ici. Alors sur la gauche, vous avez la carte de bruit cumulée en situation habituelle pour l'indicateur donc LDVN, moyen pondéré sur 24 heures, Tout source de bruit des transports cumulé. Et on s'est amusé, amusé si on peut, voilà, à, à, à à produire la même carte. Donc là, il s'agit d'une carte non pas sur toute l'île de France, mais sur les 14 euh, intercommunalités concernées par les cartes de bruit voulues par la directive européenne. Donc la situation pendant le confinement, c'est celle que vous avez à droite, où le nombre de territoires impactés par des niveaux de bruit extrêmes au-dessus de 75-70 a fortement, fortement réduit. Donc qu'est-ce qu'on peut... Tirer de ce type de représentation, bah c'est essentiellement euh, à viser pédagogique pour dire, voilà, qu'est-ce que serait l'environnement sonore à une échelle un petit peu macro, si on prenait des, euh, des mesures aussi drastiques que celles qui ont été mises en place pendant le confinement. On peut aussi produire d'autres types de données par la modélisation qui sont les statistiques d'exposition. En bas à droite, vous avez le, les statistiques d'exposition, c'est-à-dire... Le nombre de personnes ou le pourcentage de population exposée à tel niveau de décibels ou au-dessus de certains seuils qu'on peut définir. En bas à droite, donc, c'est les seuils réglementaires vus par la directive européenne. Donc, on voit qu'en situation euh, habituelle de référence, on a euh, jusqu'à 11 de la population qui est en dépassement des seuils pour le bruit routier, et puis entre 1 et 3 pour les autres sources de bruit ou pour le bruit nocturne. Dans la situation de confinement, et à mon avis c'est ça qu'il faut retenir, euh, le, un confinement aussi drastique ne permet pas de résoudre la totalité des, des situations de dépassement des seuils, puisqu'on a encore près d'un pour cent de la population en dépassement de seuil pour le bruit aérien et 2% pour le bruit routier. C'est quelque chose qui n'était pas forcément très, très intuitif. Pour information, le tableau en bas à gauche vous présente la même démarche, mais non plus vis-à-vis -vis des seuils réglementaires, mais vis-à-vis -vis des recommandations de l'OMS qu'on voit en, en situation habituelle, par exemple pour le bruit routier, on n'a que 15% de la, de, la, de la population qui satisfait les recommandations OMS, c'est-à-dire exposées à des niveaux de bruit dont on sait qu'ils n'auront pas d'impact sur leur santé. Quand en situation de, de confinement, ben on est encore, en particulier pour le bruit routier, assez loin du compte pour obtenir des niveaux qui soient compatibles au sens de l'OMS avec la, la bonne santé des populations. J'accélère un petit peu pour vous dire qu'on sait quantifier de passer donc de l'exposition aux impacts sanitaires en utilisant un indicateur synthétique qui quantifie les impacts sanitaires liés à l'exposition au bruit des transports. C'est le nombre d'années de vie en bonne santé perdues à l'échelle d'un territoire par an du fait de l'exposition du bruit des transports délise en anglais, on utilise je ne rentre pas dans les détails volontairement les courbes dose réponses qui sont présentées au haut à droite de cette planche euh, pour faire le lien entre niveau d'exposition et pourcentage de personnes hautement gênées ou hautement euh, qui présentent des troubles du sommeil importants et les, ces courbes dose réponses nous permettent de passer de la carte d'exposition qui est à gauche à la carte des impacts sanitaires euh, qui est à droite, Donc ça c'est un pareil qu'on avait mené en 2019. On sait de la même manière euh, fixer le, le, le but de quantifier l'impact euh, sur la, la diminution des impacts sanitaires qu'on obtient en situation de confinement. Donc c'est les, les graphes que vous avez en haut. Globalement, on voit qu'on a une baisse massive en ce qui concerne le bruit aérien. L'impact sanitaire est, est baisse de 96%. Il globalement diminué de moitié euh, pour ce qui est du bruit routier et du bruit ferroviaire. La déclinaison à une échelle territoriale plus fine, c'est ce que vous avez sur la droite, avec le, les résultats par, euh, en intercommunalité de la zone dense dite de france On voit que ce sont les intercommunalités qui payent le plus gros tribut à l'exposition euh, sur vol de l'aéroport de Roissy, qui... S'en sortent le mieux du fait de la situation du confinement, c'est-à-dire les, les agglomérations valésiennes Roissy Pays de France, rennes vallée et Val-Paris. Pour terminer et rester à peu près dans les temps, je vais passer assez vite sur les autres sources de bruit qu'on a documentées à l'occasion de, euh, de ce confinement. Oui, Parif. Euh, on aussi un réseau de stations de mesure autour des chantiers du Grand Paris Express. Donc, On a 17 stations de référence sur lesquelles on a, on a pu documenter donc les, les niveaux moyens qu'on avait enregistrés euh, sur trois périodes. La période pré-confinement, la période pendant le confinement et la période, la phase 1 de, des confinements. Donc on a eu dans la plupart des cas une, une baisse massif de, des niveaux de bruit pour les riverains, ce qui était, euh, qui était attendu. Il est quand même relativement difficile de tirer des en général. Chaque situation de chaque chantier étant assez particulière en fonction de son, de son degré d'avancement. De, On voit que par exemple, il y a certains chantiers où il y a une, une sorte à la reprise d'activité, une sorte d'effet de compensation. On a voulu rattraper le retard probablement avec des niveaux de bruit qui dépassent celle de la période de pré-confinement. D'autres où c'est beaucoup moins le cas. Terminer ce qu'on appelle les quartiers animés, c'est-à-dire, on, on est à la, à la demande parfois des, collectivités, des collectifs de riverains, parfois des, des collectivités, amenés à déployer du matériel spécifique de mesure dans les quartiers dits festifs de la capitale. Donc, on en a euh, une trentaine de, cap, de, de capteurs qui sont, euh, qui sont déployés dans, au sein du huit quartiers animés au moment de l'étude en tout cas, et on a les résultats présentés ici concernent la période sensible, c'est-à-dire la période 22h-2h du matin, là où on est en pleine, pleine activité, euh, en jaune pour, euh, pour les, la, la totalité de, de la semaine et en orange pour les vendredis et samedis soirs. Donc vous voyez qu'on a eu, dans la plupart des cas, une baisse, euh, extrêmement massive donc sur le premier, euh, premier graphe, euh, c'est intéressant de constater voilà, qu'on qu on, qu on a, des, on a des, des baisses qui vont jusqu'à moins 15 ou moins 20 sur une source qui n'est pas encore une fois euh, une source de bruit des transports, quelque chose qu'on imagine bien impacté massivement, mais qui est simplement bah, le, le bruit éventuellement de la musique amplifiée diffusée dans ces établissements-là, ou le bruit des, des gens en, en terrasse. Donc c'est quand même, euh, ça met en, en, en valeur un apaisement vraiment euh, tout à fait considérable et apprécié de, sans doute des riverains. Pour ce qui est de la reprise d'activité, bon, les résultats sont un petit peu, sont assez, assez contrastés en fonction des secteurs qu'on documente. Il faut se souvenir que sur la première période, donc 11 mai, 1er juin, il y a simplement les lever des restrictions de circulation euh, sur la période suivante une réouverture progressive des terrasses et à partir du 15 juin euh, une réouverture complète des établissements donc on voit que les situations étant assez étaient assez contrastées notamment sur des secteurs entre guillemets plus ouverts comme comme euh, quai de la gare ou, euh, ou quai de la rapée on a des, des votre bruit qui était encore assez euh, assez sensiblement plus bas que euh, par rapport à la situation de référence. Antoine, je, je suis désolée, il va falloir. Euh, J'ai terminé, c'est dire. Ah parfait, très bien. <rire> bah, merci beaucoup pour cette présentation très complète et claire. Donc on voit qu'on dispose euh, de données euh, objectivées, euh, mais bon, on le sait bien, hein, le bruit c'est pas qu'une affaire euh, d'objectivité, mais aussi une affaire de ressenti, et donc c'est pourquoi. Euh, le CIDB a mené en parallèle euh, une enquête de perception auprès des Français. Euh, c'est ce que va nous présenter euh, Valérie Rosec. Donc euh, Valérie Rosec, pour l'introduire, est responsable de projets en santé environnement et psychologue de l'environnement au Centre d'information sur le bruit, donc qui est communément appelé le CIDB, que j'appellerai le CIDB. Euh, alors c'est un organisme qui a été créé en 1978 à l'initiative du ministère chargé de l'Environnement et euh, qui bénéficie également depuis sa création du soutien des ministères chargés de l'équipement et de la santé. Euh, donc le CIDB, c'est un lieu de ressources, de diffusion de l'information qui vise à promouvoir la qualité de notre environnement sonore. Donc en gros, euh, le CIDB a pour principale mission, d'une part, d'informer et de sensibiliser le grand public et les acteurs professionnels. Donc euh, ils font par exemple de la prévention en milieu scolaire, euh, ils créent également des outils pédagogiques, des guides ou même euh, des expositions. Ils ont également mis en place un point info bruit et il y a euh, de mémoire aussi un magazine d'actualité. Euh, voilà. Et le CDB, il a également pour mission de documenter et de former sur euh, la thématique de l'amélioration de l'environnement sonore euh, et de la prévention des risques auditifs et extra-auditifs sont liés au bruit, donc par le biais de formations professionnelles, mais aussi d'événements ou encore de revues euh, bibliographiques. Donc le CIDB, comme j'ai dit, a profité de la période euh, inédite pour, euh, pour lancer durant tout le mois de juin une vaste enquête pour euh, mieux comprendre la relation que les Français entretiennent avec leur environnement sonore, et donc euh, qui a permis aussi d'identifier les attentes et les actions qui pourraient être euh, mises en œuvre pour améliorer euh, la qualité des ambiances sonores de demain. Donc Valérie va nous présenter les résultats de l'enquête. Je vous laisse du coup, partager votre diaporama, Valérie. On prend, donc posez bien vos questions hein, euh, durant les interventions. N'hésitez pas, je les poserai euh, à la fin pendant le, le temps d'échange. Voilà. Ok. Bon, on voit votre euh, diaporama. Merci beaucoup, Célia. Euh, vous voyez bien le diaporama Oui, très bien. Merci. Oui, donc le CIDB a, a mis en place une enquête euh, sur, au confinement pour essayer de comprendre un peu le vécu euh, de cette période bien délicate pour euh, chacun d'entre nous. Euh, donc, en fait, le confinement donc, a eu lieu entre le 17 mars et le 11 mai euh, 2020 et euh, on s'est retrouvés confinés chez soi et on a vu euh, un arrêt brutal en fait, on a surtout perçu un arrêt brutal des déplacements, euh, de l'activité économique et une réduction euh, considérable de bruit. Donc le, le CIDB a voulu donc évaluer un peu l'impact euh, de, de cette réduction des niveaux sonores sur le vécu des Français euh, avant, pendant et après la période de confinement. Donc les objectifs de cette enquête c'était de... Vraiment euh, décrire l'environnement sonore pendant, avant et après confinement, euh, l'intensité perçue par euh, les répondants, euh, d'évaluer l'impact aussi de la baisse des niveaux sur, sonores sur leur santé, sur leur santé, et aussi et surtout de donner la parole aux, aux citoyens sur euh, les actions à mener pour améliorer la qualité de l'environnement sonore. Donc, cette enquête a été diffusée par les réseaux professionnels du CP, par les réseaux sociaux écrites. Euh, elle est en ligne sur notre site, bruit.fr. Et donc euh, cette population qui a été euh, interrogée, c'est une population de volontaires et on pas, euh, qui n'était pas forcément représentative de la population française. Hein, euh, et on n'a pas réalisé de, de redressement de l'échantillon ni par quota. On euh, serait un échantillon aléatoire, c'était vraiment la volonté d'avoir le tout venant, que chacun, que chacun puisse s'exprimer vraiment sur, euh, sur la, leur perception seulement. Donc la période euh, de l'enquête, c'était du 26 mai au 26 juin 2020. Alors l'échantillon, euh, il était composé de 1996 personnes. Euh, donc 51% de femmes et 49% d'hommes avec une moyenne d'âge de 48 ans. Euh, 38% de notre échantillon étaient des couples ou des familles monoparentales avec enfants, euh, 35% des couples simplement et 4% des colocataires. Et 23% de notre échantillon vivaient seuls dans un appartement ou une maison. Euh, on a une surpopulation de propriétaires, puisque l'INSEE, euh, au niveau de l'INSEE, c'est à peu près euh, 52% de propriétaires et 48% de locataires. Là, on est sur une, un échantillon de 71% de propriétaires de leur appartement euh, lorsqu'ils en ont moins 58% ou d'une maison. Ils habitent pour la plupart en zone urbaine ou périurbaine, puisque seulement 17% vivent à la campagne. Euh, ils sont 77% aussi à profiter des espaces extérieurs, soit par un balcon privatif ou, ou un jardin. Euh, ils sont 44% à bénéficier aussi d'une isolation acoustique de leur l'organisme. Euh, pour les deux tiers des répondants, euh, la période de confinement a cessé de passer donc, euh, au domicile. Euh, 11% ont totalement cessé leur activité professionnelle. Euh, Beaucoup de gens ont testé pour la première fois le télétravail, 43%, et euh, 19% qui avaient déjà télétravaillé ont continué euh, leur travail à distance. Euh, et donc euh, 9% sont, ont pu se rendre euh, à leur travail, et euh, donc, ont vécu cette période de, de confinement plutôt, euh, avec, une activité, avec une activité professionnelle expérimentée. Euh, donc, comme l'a décrit euh, Antoine, euh, on, on a vu vraiment une baisse des niveaux sonores pendant cette période euh, de confinement, euh, et donc euh, on, beaucoup moins de bruit des transports, euh, quasi inexistants parfois suivant les zones, et une augmentation des activités, euh, des, euh, des, des, des, de certains bruits, et notamment euh, les bruits de la nature. Euh, donc euh, une baisse des, des bruits anthropiques et euh, développement des, des bruits de la nature. Euh, et à la sortie du confinement, la question qui se posait, c'est aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui vous gêne euh, Et on voit que au niveau des bruits euh, les plus gênants, c'est d'abord les bruits routiers à 49%, euh, les bruits de voisinage à 36%, les bruits de chantier présents euh, post-confinement à 8%, le trafic aérien pour 5%, le trafic ferroviaire 1% et euh, 1% aussi pour les activités agricoles. Euh, si on fait un focus sur les, les bruits de voisinage, c'est d'abord les comportements à 62%, et qui paraissent des plus gênants à la sortie du confinement, euh, l'activité aussi, euh, la reprise progressive des bars, des discothèques, pardon, des bars, des restaurants et des terrasses à 14%, euh, les bruits liés à la musique, au bricolage, jardinage, euh, Également au commerce, euh, euh, comme gênant euh, pour les riverains de ces espaces-là. Euh, au niveau des, de la répartition du bruit routier, on se rend compte que ben, dans, dans cette appellation du bruit routier, ce sont les deux roues à 57% qui paraissent le plus gênant à la sortie du confinement, les bruits évidemment des véhicules aussi, 25%, les klaxons et les sirènes, ou des camions, ainsi Euh, pendant la période de confinement, ce qui était intéressant de savoir, c'est euh, cette réduction de bruit finalement, qu'est-ce qu'elle a permis euh, Alors on voit que pour les, les individus interrogés, euh, pendant la période de confinement, ils ont beaucoup été euh, préservés du bruit extérieur, du bruit des transports et des activités économiques, et euh, 76% donc ont vécu une réduction de leur gène euh, liée à ces activités. Euh, on se rend compte également qu'ils ont que la fatigue a baissé pour 40, 45% d'entre eux, avec un environnement sonore apaisé, euh, qu'une meilleure concentration était possible aussi, une meilleure qualité du sommeil pour 40% d'entre eux, et euh, ils ont eu cette possibilité d'utiliser les espaces extérieurs aussi, grâce à la baisse des transports. Euh, Quelques-uns d'entre eux ont soulevé quand même les effets néfastes du bruit pendant cette période de confinement sur leur santé. Euh, certains ont vécu une augmentation de la gêne plus liée à des bruits internes à l'habitat, des bruits de comportement, de musique, euh, et puis aussi peut-être lié à ce stress de, du travail à domicile euh, pour les, euh, les personnes qui étaient en télétravail. Hein. Donc il y a eu pour 14% d'entre eux aussi un accroissement de l'énergie euh, avec ce type de, de bruit, euh, 13% ont vécu aussi une difficulté pour se concentrer euh, dans cette période liée au bruit extérieur. Euh, on s'est interrogé, on a interrogé les individus sur les, les intentions de changement. Et à cette période, est-ce que finalement, ça a permis de, de, de repenser euh, leur environnement, d'envisager de, Chose. Euh, on voit que cette période a permis à, quand même à 41% d'entre eux de découvrir des sons qui jusque-là étaient masqués par, euh, par d'autres. Et il y a vraiment une volonté de, de rester dans cette possibilité de discriminer les sons les plus intéressants de leur environnement sonore hein, pour 41% d'entre eux. Euh, Excusez-moi Excusez Valérie. Excusez Valérie de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez, il y a un participant qui demande si vous pouvez cliquer sur « masquer » Euh, en bas, il y a une petite fenêtre où il y a écrit « masqué ». Oui. Bon, voilà sur l'écran. Comme ça C'est parfait. <rire> voilà. Ok. Je continue. Donc, euh, qu'est-ce que cette période a, a évoqué pour les, les intervenants, les riverains euh, des... Non, excusez-moi, je, je me reprends. Euh, donc, les intentions de changement de Durant cette période de quasi-calme, a fait réfléchir chacun euh, sur euh, la manière d'envisager de, l'avenir. Et donc, euh, comme je le disais, certaines personnes souhaitent pouvoir continuer à discriminer leur environnement qui était masqué jusqu'alors par euh, les bruits des activités, euh, 41%. Euh, certains... Euh, Veulent opter pour des, des modes de déplacement doux, hein, c'est souvent les urbains d'ailleurs, 38%, euh, dans leur déplacement quotidien, la marche à pied ou, ou le vélo. Euh, il y a quand même 32% qui pensent que la qualité de leur, leur environnement est telle qu'ils souhaitent quand même déménager face à un, un environnement sonore qui semble délétère. Euh, on voit aussi que 29% euh, veulent développer de nouvelles relations de voisinage, c'est-à-dire de pouvoir exprimer leur gènes auprès euh, des, des, des voisins, euh, des « fauteurs de troubles », donc euh, de, de pouvoir euh, exprimer leur gènes. Euh, 13% souhaitent aussi modifier le, leurs habitudes de travail et opter pour euh, un, un, un, du télétravail, soit partiellement, soit en et 7% souhaitent isoler leur logement. Euh, on leur a posé la question aussi sur leur sensibilité au, au bruit euh, euh, après cette période de confinement. Et 57% d'entre eux sont plus sensibles aujourd'hui euh, après cette, cette période de confinement. Et 43% pensent que cela n'a rien changé. Et euh, ce qui est normal, c'est qu'aucun euh, individu n'a dit être moins sensible au bruit euh, après confinement, carrément. On leur a posé la question, euh, qui semblerait être les acteurs clés pour améliorer la qualité de leur environnement. Euh, évidemment, les, les répondants, les participants, comptent beaucoup sur les pouvoirs publics, l'État, mais aussi les collectivités territoriales pour euh, promouvoir euh, des actions en faveur de l'environnement. Mais euh, les citoyens se sentent aussi acteurs de, de la modification de cet environnement sonore, puisque 72% d'entre eux pensent être en capacité d'agir sur cet environnement sonore. Ce qui est important, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas trouvé dans les enquêtes et sondages précédents, parce que c'est vrai que on a, beaucoup de gens pensent que le bruit est une fatalité et qu'on ne peut pas agir dessus. Et là, ils se sentent vraiment en possibilité et en capacité d'agir sur cet environnement sonore. Je pense aussi que les, urbanismes doivent, les urbanistes pardon, doivent agir, mais aussi tous les professionnels du bâtiment, les architectes à 40 euh, les acousticiens doivent aussi être là pour améliorer cette qualité de l'environnement sonore, et les professionnels de santé aussi à 22 Alors, euh, donc, on laissait vraiment la parole à chacun. Donc, euh, euh, J'ai relevé quelques verbatimes euh, concernant là, les politiques euh, liées au bruit. Euh, il y a vraiment une demande forte de, de changement euh, au niveau d'abord de, euh, de la politique globale sur le bruit. Euh, parfois, il y a une méconnaissance de celle existante, mais aussi, pour ceux qui la connaissent, euh, vraiment une volonté que euh, la, la réglementation soit respectée, la loi soit respectée. Et que la pollution sonore aussi soit, soit prise au même niveau que la pollution de l'air, que les enjeux du, donc, liés à la pollution sonore soient vraiment pris en compte, parce que c'est une urgence de santé publique pour certains des répondants. Il faut aussi contrôler, sanctionner pour les répondants, donc, en appliquant les lois existantes et en donnant aussi aux moyens, les moyens aux maires d'agir. Mais il faut ne faut pas hésiter non plus à appliquer la réglementation et à sanctionner en cas d'infraction. Il y a vraiment une volonté aussi de renforcer le droit des victimes. Euh, il y a un appel aussi dans cette enquête à plus de civisme et à un respect d'autrui, développer donc, euh, le, le civisme, euh, être plus respectueux les uns des autres, et prendre ses responsabilités en cas de naissance. Et puis une demande aussi d'application et du respect des de, de, de textes, euh, qui pour certains semblent euh, un point fondamental, et faire donc respecter davantage le droit fondamental à la tranquillité et au repos de chaque citoyen. Donc chacun pouvait s'exprimer, donc il y a une demande de, de, de réglementation plus sévère, au même titre que les autres pollutions donc vraiment là c'est dans un l'enjeu c'est préserver la santé des populations euh, et, et faire reconnaître le bruit comme une véritable agression euh, réduire aussi les seuils d'acceptation des, des pollutions sonores euh, C'est aussi euh, l'État qui, euh, qui doit euh, agir pour que les pollutions de, sonores soient vraiment euh, une question importante au même titre euh, que l'impact de la pollution de l'air et faire, pour certains, appliquer le, le principe du leur Donc grâce à tout cet arsenal ju juridique, la, la, le respect de la loi, l'interdire et contrôler, sanctionner si nécessaire le dépassement, c'est vraiment ce qui ressort de, de, des, des verbatims que nous avons pu récolter. Euh, donc une demande de révision de la, de la législation sur les nuisances en mais aussi imposer des obligations légales, sanctionner le non-respect. Donc, vraiment le, les pouvoirs publics là qui peuvent agir sur euh, et mettre même en place une grande campagne de verbalisation et faire intervenir aussi les forces de l'ordre, pour respecter euh, et la loi et verbaliser si nécessaire. Euh, il y a une volonté d'interdire certains modes de transport, les, les ou en tout cas réduire l'accès à certaines parties de la ville, et notamment au niveau des zones résidentielles. Euh, donc, c'est des propos qui sont un peu extrêmes, hein, mais c'est l'idée vraiment que euh, la gêne est tellement forte euh, qu'il faut réduire le bruit, donc en interdisant les motos, les scooters. ça revient souvent. Euh, que les deux roues bruyantes, euh, donc contrôler aussi la circulation, euh, et puis dévier le, le, le trafic euh, vraiment qui de transit vers des zones. Euh, euh, au niveau des, de, de l'aérien, c'est réduire, voire interdire les vols intérieurs, et puis interdire aussi les aéroports repas. Euh, voilà pour euh, les propositions qui sont émises. Euh, Valérie, je suis désolée, il va falloir euh, accélérer un tout petit peu. Euh, D'accord c'est frustrant, mais on a déjà bien dépassé le temps. Ok, j'avance. Donc voilà, donc une demande de, de sanctions, une demande d'interdiction pour les transports, mais c'est aussi vrai pour tout ce qui est café, restaurant, etc. Et puis au niveau des bruits de chantier également. Euh, il demande aussi une restriction de, des plages d'horaire, des, des zones de calme, des plages de calme. Et euh, c'est vrai pour le transport aérien, mais c'est aussi pour l'activité nocturne, pour les chantiers. Euh, et puis c'est vraiment respecter le droit fondamental de, à la tranquillité au repos des citoyens. Euh, L'action aussi est sollicité au niveau des policiers municipaux et de faire respecter les arrêtés à la fois des maires, mais aussi des préfets. Euh, au niveau des transports réduire donc euh, les euh, euh en développant donc euh, l'usage des, des véhicules électriques des transports doux mais aussi euh, limiter les, les trafics motorisés de transit dans les zones résidentielles couvrir euh, le périphérique mais aussi les voies ferrées euh, quand c'est possible, mettre en place des murs anti donc limiter vraiment la propagation du bruit, isoler euh, les habitations tant à l'intérieur par rapport euh, au bruit de voisinage, mais aussi au bruit des transports. Euh, et puis aménager euh, la ville, donc une demande au niveau des, des aménageurs du de, euh, de rendre la ville aux piétons, de dédensifier la ville et euh, avoir une vraie réflexion sur les usages lorsqu'on construit des habitations et euh, créer des zones silencieuses. Et la, la dernière partie des actions qui sont proposées, c'est d'éduquer et de sensibiliser, euh, une demande donc très très forte de sensibilisation au respect donc euh, de la vie en collectivité, sensibiliser les citoyens, les éduquer à apprécier donc le silence, faire des campagnes de sensibilisation. Et pour terminer, donc on voit bien que les modes d'action sont soit réglementaires, euh, soit liés à des restrictions liées au, au transport en ville et dans les espaces les plus impactés. Développer le, le télétravail pour réduire les transports euh, développer les mobilités douces hein, euh, développer des plages de calme et végétaliser le, plus la ville. Et pour eux, les, les leviers vraiment du changement, c'est la l'éducation et, euh, et grâce à la fois au pouvoir public mais aux actions individuelles aussi, ils peuvent être mis en place. Voilà, et donc, euh, dans ce cadre, c'est vrai qu'avec le PNSE 4, euh, qui va avoir le jour bientôt, euh, c'est vraiment des questions qui, euh, euh, qui, qui sont posées, notamment par l'acte l'action 14 du PRSE-CAD, et euh, déjà les pouvoirs publics se sont barrés puisque le Conseil national de bruit a mis en place un groupe de travail euh, sur euh, donc, la prévention et la lutte contre les bruits des, des collectivités avec vraiment une interrogation, un travail sur euh, ce que pourraient être les plages de calme et, et qui dépassent un peu les, les zones calmes qui sont prévues par la directive européenne, hein. comment promouvoir justement le calme, le repos pour les citoyens. Voilà, je vous remercie. Célia, voilà. Bon. Merci beaucoup Valérie, c'était vraiment très intéressant. On voit qu'il y a un certain nombre d'attentes de la part des Français et donc c'est la raison pour laquelle on a convié Franck Picot, qui est chargé de projet au sein du Conseil départemental du Val-de-Marne, pour nous présenter les leviers d'une collectivité en matière de gestion de l'environnement sonore. Euh, et donc, comme je l'ai dit, on a choisi le département du Val-de-Marne qui, euh, vous allez le voir, parce que vous allez le voir, elle, elle a, enfin, il a fait du bruit une priorité et euh, mène des actions qui vont au-delà euh, des dispositifs purement réglementaires. Voilà, Franck Picot, je vous laisse la parole. Je euh, vous laisse partager votre écran. Donc, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées euh, dans le dans le chat et dans le Q&A, euh, auxquels Antoine Pérez-Munoz a répondu. Donc, euh, je vous invite à regarder les réponses. Et euh, pour les autres, on, on les posera à l'issue de, de, de l'intervention de Monsieur Picot. Allez-y. Bon, euh, oh oui, Oui, euh, comme le disait Célia, je suis en charge de la mise en œuvre du l'élaboration et de la mise en œuvre du PPBE, du plan de prévention du bruit dans l'environnement. Attendez, euh, excusez-moi, oui. est-ce que vous pouvez le mettre en plein écran parce que là, on ne voit pas en plein écran Oui, puis je vais masquer le... On va faire ça comme ça. Voilà. Donc, je vais, voilà. donc, je vais rester un... Je vais passer un peu de temps sur cette diapo parce qu'elle regroupe pas mal de, de choses qui permettent de bien... Euh, les différentes actions que le département peut mettre en œuvre euh, au travers de, de ce PPBE, donc le plan de prévention du bruit dans l'environnement, qui est un document réglementaire, je le rappelle, et pour nous département au titre de gestionnaire euh, d'infrastructures routières. Euh, donc euh, c'est ce sur quoi euh, on répond. Mais évidemment, on fait un peu plus que le, le minimum réglementaire. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. On part euh, donc euh, sur la base des cartes stratégiques du bruit, donc qui sont élaborées par Bruit Parif, euh, pour établir euh, ce PPBE, euh, faire un diagnostic de la situation existante, donc bien identifier donc, les sources de bruit euh, Identifier les populations qui se trouvent en, surexpo, sont en situation de surexposition de bruit, -à -dire au bruit, c'est-à-dire au-dessus des seuils réglementaires, toutes, toutes sources confondues. Donc le bruit ferré, comme vous voyez, donc je, vais, je vais aller de gauche à droite, hein, donc le bruit ferré, les routes euh, départementales principalement, euh, le bruit aérien également et euh, d'autres actions euh, un peu plus tard. Donc, euh, très rapidement, le département du Val-de-Marne, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un million d'habitants. Donc, c'est un département qui est traversé par quatre autoroutes, cinq lignes de RER, euh, qui dispose de, du deuxième aéroport français euh, Orly. Et euh, nous avons en gestion 420 km de routes départementales. Voilà, donc euh, en ce qui concerne les routes départementales, on peut considérer les diagnostics euh, acoustiques euh, montrent que 11% de la population est en situation de, de surexposition au bruit la journée et 4% la nuit. Euh, bah, en termes d'impact sanitaire, donc euh, comme le disait. Euh, auparavant euh, Antoine euh, qui présentait euh, la méthodologie de, enfin, la mesure de l'impact sanitaire, fin de compte l'impact euh, sur la santé euh, du bruit. On est euh, département du Val-de-Marne à 11 mois, de, par, 11 mois de, vie en bonne santé de perdu en moyenne. Voilà. Alors le PPBE, donc, il a été adopté en, de, en deuxième version, la deuxième version du PPBE, la deuxième édition sur la base des cartes de bruit de troisième échéance, cartes de bruit qui ont été élaborées en 2010. Euh, nous avons adopté donc notre PPBE en octobre 2020, après six mois de station, donc un peu plus que les deux mois réglementaires, évidemment, puisque c'est tombé en plein pendant la période de la crise sanitaire. Euh, donc voilà, on euh... d'autres... Euh... D'établissements sensibles, nous avons également en gestion des établissements sensibles que sont les collèges et les crèches, donc sans que 105 collèges et 77 crèches. Donc nous portons une attention toute particulière à, à l'acoustique, évidemment. Euh, et puis, et puis, et puis, et puis euh, voilà sur, la, sur le, le, le travail au quotidien, euh, tout métier confondu, euh, on porte aussi une attention particulière, notamment sur les, sur les chantiers, où, par exemple, il y en a eu. Euh, Certains chantiers, la charte, la charte vert, chantier vert qui a été euh, signé et pour, euh, pour laquelle on demande à ce que les, nos intervenants la respectent. Euh, je vais penser bon, En termes de bruit routier, donc euh, ouais. le oh, attendez, mince pas. La bise. Euh, le bruit routier, donc euh, c'est donc euh, le sujet principal hein, qui nous intéresse. Tant que gestionnaire d'Ouari, évidemment. Euh, la tendance, en termes de déplacement francilien, la tendance générale, c'est une baisse de l'utilisation de la voiture, qui est confirmée. Donc, ça, c'est le, le... La dernière étude faite par la région confirme, avec une augmentation de l'usage des modes actifs. Donc, ce qui montre qu'il euh, y a un engouement hein, tout particulier pour euh, développer euh, des infrastructures avec des espaces mieux partagés pour les différents utilisateurs et donc euh, la politique du département c'est bien de diminuer donc l'espace le, réservé aux voitures pour euh, en offrir plus pour les autres modes actifs qui sont euh, beaucoup plus euh, respectueux de l'environnement d'une part et moins bruyants. Alors, évidemment il y a un, un investissement très conséquent qui est consacré au développement des transports en commun donc, comme vous le voyez donc sur le camembert euh, la grosse partie, donc euh, la grosse part des investissements est consacrée au développement des transports en commun. Euh, un chiffre, euh, l'objectif pour 2030, hein, donc ça c'est notre plan euh, des, déplacements Val -de notre euh, des déplacements en Val-de-Marne, notre objectif est d'atteindre 30% des déplacements en transport en commun, sachant qu'en 2010 nous étions à 21% donc une belle progression en perspective. Et pour le vélo, par exemple, c'est 9% l'objectif d'atteinte de, de ce mode de déplacement, 9% des déplacements contre moins de 1 en 2010. Donc là aussi, une très forte progression. Donc du coup, en affichant de tels objectifs, on se doit d'aménager de, des infrastructures pour répondre à, ce, à cet objectif. Voilà, c'est sur la slide suivante, le bruit routier, euh, c'est euh, pouvoir le, le suivre d'une autre manière aussi, c'est par les moyens de comptage du trafic, c'est des mesures de campagne avant et après travaux, avant et après les aménagements, de manière à pouvoir bien quantifier et apprécier la baisse des niveaux sonores pour les riverains. Euh, et euh, aujourd'hui on considère que c'est 4 décibels de gagné euh, suite aux différentes évaluations qu'on a pu faire sur des, tons, des tronçons de test donc par exemple là sur la photo vous avez un aménagement, euh, aménagement d'une chicane de manière à, à casser la vitesse pour euh, d'une part euh, réduire l'accidentologie et, et aussi la, la vitesse des véhicules une fois de plus est responsable de, du bruit et des dépassements sonnants. Alors on a une action sur, les, sur la préservation des zones calmes, parce que dans le PPBE, il y a une partie qui est réglementairement, on doit traiter ce sujet, le département est parti du principe que les 20 parcs départementaux étaient potentiellement calmes, potentiellement des zones calmes, donc, on s'est engagé à faire un travail de qualification selon la méthodologie Quadmap, la méthodologie européenne, pour euh, vérifier euh, et aussi enfin, qualifier ces parcs, mais aussi euh, mener des mesures de, de préservation en, euh, en faisant des, des, des plans de gestion, en, en mettant des, des recommandations, en faisant des aménagements, euh, etc. Et surtout, en, en, joue, en agissant sur... Euh, le travail au quotidien sur l'entretien le, sur des parcs. Comme vous le savez, c'est une des, des sources aussi de, de, de gênes avec les appareils d'entretien. De, Tout à l'heure, Valérie Rosec parlait des souffleuses à feuilles qui sont une des sources de bruit qui remontent dans les, différents, les différentes enquêtes qui sont menées. Et donc là, je confirme, hein, souvent, les, euh, les enquêtes montrent que les, nos usagers sont très sensibles à ce, à ce, à ce, à ce problème, alors qu'il y a d'autres moyens de, de travailler, euh, peut-être plus contraignants, mais en tout cas, euh, beaucoup moins bruyants. Ah, donc, très vite, on a fait sur euh, quatre parcs, pour l'instant, euh, euh, on a appliqué cette méthodologie. Hein, par, euh, Réservé. Donc, euh, sur Vitry, sur Ivry, sur Villejuif, Champigny. Donc, euh, on va dire qu'en environ un par an, on va essayer de faire un par an, un parc par an. Alors, euh, un exemple sur un parc très particulier, euh, donc c'est le parc des Hautes-Brouillères à Villejuif. Donc, sa particularité, c'est qu'il se trouve en bordure immédiate de l'autoroute A6. Euh, l'autoroute A6, qui a eu le sol. Euh, génère euh, près de 300 000 véhicules jour. Donc, c'est vous donner l'idée, un petit peu une idée de, de, de l'importance du bruit que ça peut générer avec 12 voies de circulation à la hauteur du parc. Donc, euh, sur ce parc-là, vous avez, euh, on a au Parif affiné la, la carte euh, de l'émergence sonore en, euh, en, de manière bien visualiser les, euh, les zones bruyantes. Donc, vous passez euh, L espace de moins de 300 mètres, de plus de 80 décibels euh, route, à moins de 50 décibels euh, sur la zone blanche où vous est indiqué le jardin du silence. Donc, je vais vous montrer après euh, qu -ce, de quoi il en est. Vous voyez l'enjeu ici, c'est vraiment d'identifier de, de, euh, les zones les plus calmes et euh, essayer de trouver des solutions pour celles qui, qui sont euh, trop exposées au bruit. Alors voilà, donc euh, il y a eu, euh, il y a quelques, plus d'une dizaine d'années, des travaux conséquents qui ont été menés euh, en partenariat donc avec les services de l'État, euh, gestionnaire de l'autoroute, pour euh, ériger un, un merlon de terre, euh, donc nord-sud, hein, et euh, en pointillé blanc, euh, côté gauche, le long d'autoroute. Donc ce merlon de terre a permis... Euh, a baissé de 22 décibels les niveaux sonores. Non. Euh, là, je rappelais aussi le, le trafic routier, 280 000 véhicules/jour, hein. donc Ça donne un peu du, du bruit qu'il peut y avoir avec des camions qui circulent 24 heures sur 24. Et voilà le jardin du silence. Donc, Je vais revenir en arrière pour vous situer. C'est la zone blanche au milieu de la carte. En photo, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez en arrière-plan l'Institut Gustave Roussy de ville juif Il avait euh, une espèce de cratère en fait qui était une ancienne euh, sablière et euh, creusée pour récupérer le, les sablons euh, pour la construction et, et du coup euh, l'idée c'était de réaménager ce, ce cratère ce, cette cavité euh, donc euh, un, un embellissement euh, paysager et du coup euh, c'est un euh, ben, quelque chose de très, de très intéressant puisque les gens viennent s'y promener ou courir ou simplement lire pour y trouver un, un endroit de, pour se reposer. Voilà, donc au fond du trou, on a 40 décibels. Euh, autre euh, action dans notre plan de prévention du bruit, c'est l'information et la sensibilisation. Alors euh, nous sommes 2002, membres de bruit parif, nous cotisons chaque année pour le bon fonctionnement de nous participons et nous profitons également de leur expertise. Euh, et la euh, présentation, euh, on a fait aussi des, des cartes de stratégie du bois, on avait fait une présentation euh, donc euh, publique de, ce, de ces nouvelles cartes pour informer la population, on a une action de sensibilisation au risque auditif grâce à la mallette pédagogique Kiwi qui est fournie par Bouyparif, qui permet d'aller euh, vers les, les jeunes des, euh, des collèges et de mener des actions euh, les euh, les en partenariat avec les professeurs pour euh, faire euh, de la sensibilisation. C'est quelque chose qui marche très bien, donc euh, on essaye de, de le développer beaucoup plus. Quand on sera sorti de cette crise sanitaire, euh, il y a eu une bade sonore qui a été organisée, qui a été fabriquée toute pièce par, par, par nos, nos services, qui sont à pouvoir proposer aux usagers euh, un parc euh, euh, sous l'angle de l'acoustique. C'est quelque chose qui a été très apprécié. Ce n'était pas uniquement euh, trouver euh, sur un parc des zones calmes, c'était aussi découvrir la richesse acoustique que peut avoir un parc, sachant que dans une zone urbanisée, on a une multitude de sonorités qui peuvent être très intéressantes. Donc c'est une idée pour, je dirais, valoriser les, les parcs et sensibiliser, informer la population sur la, la problématique du bruit. Euh, voilà donc euh, après donc on a d'autres actions euh, en fait euh, on, les dossiers qu'on peut traiter euh, des dossiers notamment d'aménagement euh, ce qui est plan schéma directeur on a une vision euh, une attention toute particulière à la à la, à la problématique du bruit euh, voilà donc je vais pas rentrer dans le détail euh, les perspectives pour les cinq prochaines années, donc c'est évidemment de continuer notre action pour réduire le bruit euh, du réseau routier départemental. Du coup, c'est en jouant sur les aménagements, mais aussi en, en réduisant les vitesses et le trafic euh, routier. Et c'est participer aussi à la lutte contre, des nuisances, euh, contre les nuisances ferroviaires, donc continuer euh, ferroviaire aérienne et d'autres sources de bruit qui nous sont euh, aujourd'hui qui devient problématique. On l'a vu euh, sur la présentation précédente que le, le bruit des deux roues motorisées revient régulièrement. Donc ça, c'est euh, ce sur quoi nous allons euh, travailler euh, dans les prochaines années, les prochains mois. Euh, oui, alors je mets en partenariat avec le, avec le PPBE métropolitain, parce qu'il faut savoir que la métropole du Grand Paris euh, a repris donc la compétence bruit et donc son euh, plan de prévention du bruit euh, elle a adopté début, début 2019, me semble-t-il. Euh, donc, prend en compte ces thématiques aussi du coût oui, des deux roues motorisées et des hélicoptères. Donc, voilà. Donc, préserver aussi les zones calmes du département, continuer notre action. Donc, euh, voilà. Et, euh, et donc, là, vous avez une vue euh, projet du transport un peu, enfin très novateur qui va être du transport public par voie aérienne, donc euh, le Téléval qui va nous permettre de transporter de manière mode de transport euh, plus respectueux de l'environnement, moins bruyant évidemment, euh, donc il va euh, dans les prochains dans les prochains mois euh, se mettre en chantier. Voilà, donc j'en je, ai fini, je, je vais peut-être reprendre Arrêtez le partage. Merci beaucoup, euh, c'était très complet, merci. Alors certains participants demandent euh, un lien vers la charte verte pour les chantiers. Oui, d'accord. Donc euh, oui. éventuellement, nous, voilà, nous passer le lien et on le fera passer euh, aux auditeurs. D'accord, euh, c'est la, char... la charte chantier vert. Charte chantier vert. Donc je l'ai voilà. pas sous la main, mais je vais, je vais me la procurer, je la, je, la, je la partagerai. Je vais demander euh, d'abord l'autorisation, et euh, je pense qu'il n'y a pas de, pas de souci. renseignez demande. Le... Merci. Alors on a euh, un, à peu près euh, une, non, on a qu'un gros quart d'heure de questions, mais il y a beaucoup de questions déjà qui euh, ont été, euh, qui ont été répondues. Enfin, on... il y a beaucoup de, de questions qui ont eu des réponses déjà. Euh, sur le, le chat et sur le QA. Alors, peut-être poser euh, des questions à Madame Roset qui a eu euh, quelques questions. Alors, la première, euh, est-ce qu'il a été observé des spécificités de perception du bruit selon euh, la catégorie socio-professionnelle, l'âge et la situation familiale Alors, dans, dans cette étude de perception, donc, les traitements étaient faits effectivement sur euh, tous les facteurs individuels. Et euh, au niveau de, de l'âge, du sexe, des catégories socio-professionnelles, il n'y a pas de différence significative entre les réponses euh, des participants. Et également, on peut dire qu'il n'y a pas de différence significative non plus en termes de, de statut d'habitation, propriétaire, locataire non plus. Euh, voilà, c'est on pourrait dire dans les facteurs individuels. Oui. Et euh, est-ce qu'il y aura une suite ou une deuxième vague à l'enquête de perception du CID euh, Pourquoi pas. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période... Euh, on est encore dans un, dans un second confinement. Euh, je pense qu'il qu serait intéressant peut-être d'évaluer à nouveau ces perceptions euh, à, à l'issue de cette période. C'est vrai que là... Euh, pour l'instant on n'a pas jugé nécessaire de le faire parce que c'est vrai que le confinement, le deuxième qu'on actuellement n'est pas le même que le premier euh, il y a une activité anthropique qui est quand même élevée aujourd'hui euh, donc euh, il faudrait peut-être attendre que la situation sanitaire euh, euh, soit meilleure pour évaluer à nouveau d'ici un an peut-être, euh, avec un recul d'un an, est-ce que euh, les, les perceptions ont changé Est-ce que les volontés d'action, ce que je voulais préciser aussi, c'est que c'est important de savoir si ce n'est pas nous, euh, les résultats montrent les actions que les, les participants veulent faire voir euh, monter au niveau de, des pouvoirs publics, ce n'est pas nous qui, qui donnons euh, euh, ces actions. C'est vrai que euh, dans le chat, il y avait le télétravail par exemple, euh, ce n'est pas la solution pour réduire le bruit. Le, le télétravail, mais ça fait partie des solutions qui sont envisagées par les personnes qui ont répondu. Voilà, c'est euh, avec la multitude d'actions qui, qui a été euh, listée, on aura peut-être euh, des idées plus claires de ce que chacun peut faire ou ce que les pouvoirs publics peuvent faire. D'accord, donc euh, pour reprendre cette question euh, que vous évoquez, pour vous du coup, euh, proposer le télétravail plus massivement, c'est une solution pour réduire le bruit Je pose aussi la question à, à M. Picot et à, à M. Pérez Munoz. Alors, pour moi, effectivement, ça, ça, ça peut être une partie des solutions, mais ce n'est pas la solution, évidemment, à la problématique du bruit qui est bien plus large. Il euh, faut réfléchir de manière globale et pas sur, euh, sur nos mobilités en général. Pour réduire les niveaux, pas forcément sur un aspect particulier. On voit bien que c'est une problématique que... <laughs> multifactorielle et qu'en effet il faut agir sur plusieurs plans, comme c'est le cas en santé environnement. Allez-y, monsieur Pérez, Oui, sur... Bah, sur le télétravail, on... on voit bien que ça évidemment en limitant les déplacements pour raison professionnelle, on limite le bruit. Euh, en même temps, on peut sur faire surgir d'autres types de conflits liés au bruit. On, on transforme, un, il y a un lieu de vie, un lieu résidentiel, on lui, on lui attribue une, une fonction professionnelle pour laquelle il n'est pas forcément conçu. Euh, avec, dans le même temps, plus de personnes qui restent chez elles, qui ne travaillent pas forcément, mais peuvent vouloir bricoler, tourner de la pelouse, écouter de la musique. Donc euh, je pense que c'est à nuancer, euh, et on en revient toujours au même problème, du caractère très, très local et très particulier du, de, du bruit et, et, de, et de sa perception. Oui. Fait. Alors j'ai une autre question pour euh, M. Picot. Euh, vous nous disiez que la métropole du Grand Paris a repris la compétence bruit, est-ce que euh, le conseil départemental fera encore un PPBE Et si oui à quel titre Oui, oui, les, les deux sont indépendants. Hein. D'accord. Et il y a une, justement, il y a une coordination euh, particulière oui. entre les deux ou... En fait, le département répond à euh, une obligation euh, par rapport à la gestion des routes départementales. C'est ça que le PPBE... Euh, le, la métropole répond plus en termes d'agglomération, en termes de, en termes de, le, de nombre d'habitants. La jauge, c'est le nombre d'habitants. Alors que le département euh, répond en gestionnaire d'infrastructures de transport, d'infrastructures routières, donc du coup. Ah. Euh, et alors il y a une personne aussi qui nous demande si d'autres départements se démarquent. Alors vous disiez le, le Val d'Oise se démarque, non, aujourd'hui c'est vraiment le, le Val de Marne qui est présenté. D'ailleurs peut-être que le Val d'Oise se démarque aussi, je ne pense à rien. Est-ce que d'autres départements alors se démarquent, vous en avez, vous avez connaissance de ça bah, En fait je pense que tous les départements répondent font un PPBE comme, comme il se doit. Après, qu'est-ce qu'on met dans le PPBE On est, c'est assez libre finalement. Pour nous, département, nous avons jugé utile et c'était une opportunité que d'intégrer de, des, des sujets qui sont finalement pas de notre responsabilité ou sur lesquels on n'a pas forcément des obligations réglementaires. On s'est dit, bah, pour le pour le pour l'usager, pour le Val de Marne, il serait bon d'intégrer certains sujets. Alors, les zones CAM, c'est un sujet qu'on doit aborder, donc c'est réglementaire, mais euh, travailler sur euh, euh, la sensibilisation, sur euh, des, euh, euh, la protection des établissements sensibles, sur euh, tout ce, ce genre de choses, euh, ce n'est pas euh, forcément… Euh, on va au-delà de la réglementation. D'accord. Alors, il y a un C'est aussi une question de moyens qu'on veut y consacrer. Hein. C'est toujours le même problème aussi. Alors, y a un, oui, oui. Effectivement, oui. Bruy-Paris fera accompagner euh, euh, le département du Val d'Oise, le département de l'Essonne également dans l'élaboration du PPBE. Donc, celui de l'Essonne est, est, est adopté. Celui du Val d'Oise sera en consultation publique, euh, a priori, au euh, printemps 2021. Euh, les Yvelines euh, ont fait le leur, alors là on n'a pas part, participé, et, euh, et encore actuellement en consultation publique. Euh, L'idée c'est qu'un maximum de personnes puissent consulter, qu'ils soient euh, dans des Yvelines ou, ou d'ailleurs, et donner son avis euh, euh, sur le contenu du, du document. Encore une fois, les, les approches, oui, peuvent aller de l'application euh, au sens strict de la réglementation, c'est-à-dire. PPBE, deux gestionnaires qui se concentrent sur ces voies routières comme aller, aller plus loin, traiter, comme l'a fait comme a bien exposé Franck, euh, aller sur les sujets du bruit routier, du bruit des avions sur le territoire qui ne sont pas réglementaires pour un département, qui sont pour une collectivité. Euh, voilà, c'est à peu près tout. Les... Le, typiquement la protection des, du bruit ferroviaire, euh, on s'était engagé euh, quelques années sur ce sujet-là, voilà, donc euh, on continue sur cette, euh, voilà, parce qu'on s'y était engagé et on va jusqu'au bout du projet. Je parlais de deux projets phares hein, qui sont euh, protection euh, de la ligne RER A euh, au nord du département, euh, la protection de la ligne TGV Massy-Valenton également. C'est des projets qui sont très, très longs euh, et qui sont euh, euh, onéreux et très contraignants puisqu'il y a des travaux de nuit à réaliser. Euh, quand on fait... Euh, des murs anti bruit le long de, de voies euh, par manque de place, par, euh, à, à cause des contraintes de maintien de la circulation du trafic. Projets qui sont euh, très longs, donc y, euh, on les soutient financièrement et on souhaite qu'ils aboutissent le, le plus rapidement possible. très bien. Euh, du coup, je rebondis sur euh, la question des, des investissements. Euh, Est-ce qu'il est possible, euh, il y a une question qui a suscité beaucoup de succès, ce qui est intéressant, est-il possible, envisageable, de chiffrer les investissements visant à réduire les nuisances sonores, comme les infrastructures, euh, par rapport aux coûts attribuables à ces mêmes nuisances Et euh, évidemment, pour justifier euh, d'une action publique, notamment. Alors là, je pense que vous pouvez peut-être tous <rire> répondre à cette question un peu compliquée. C'est très compliqué, c'est complètement le nœud du problème. Euh, L'idée d'évaluer et de quantifier les impacts sanitaires, c'est éventuellement de pouvoir chiffrer ce que ça coûte en termes de santé publique, euh, de manière à mettre euh, en face euh, ce que coûterait effectivement les actions permettrait de soustraire les populations à cette exposition et donc de, de réduire le, les impacts sanitaires. Donc ce, ce pouvoir euh, opposer les deux types de coûts, c'est un, un levier extrêmement puissant pour faire remonter la nécessité, euh, mettre en place des actions. On ne peut plus simplement dire bah, ⁇ ça coûte trop cher ⁇ Certes, ça coûte cher, mais ça coûte aussi cher de ne rien faire. C'est le coût de l'inaction. Alors, est-ce que des études ont été aussi loin Il euh, y a eu en tout cas... Euh, de mémoire et il y a assez longtemps faudrait que je recherche tout ça euh, des études qui ont essayé de chiffrer euh, ce que coûterait une résorption complète des points noirs de bruit me semble à l'échelle du territoire sachant que le recensement exhaustif des points noirs de bruit, il n'est pas, enfin, pas tenu en, en continu mais c'est voilà, la question euh, la question vers laquelle converge les débats qu'on peut avoir, c'est euh, comment justifier euh, le fait d'investir de, de, des, des sommes importantes, euh, protéger les gens, les gens du bruit, bah, ça se justifie par le fait que ne rien faire, ça coûte. Ça... Quelqu'un veut compléter c'est un petit peu la même problématique que pour la pollution atmosphérique. Hein. Et en, quand on parle de transport, ben on fait tout de suite le lien entre la pollution atmosphérique et le bruit. Euh, L'inaction coûte cher. La preuve, euh, l'Europe a condamné la France pour non-respect des, des objectifs de qualité de l'air. Ça coûte directement en pénalité, mais ça coûte indirectement médicaux, ça coûte donc à la sécurité sociale, puisqu'il y a des morts, je crois que c'est 48 000 morts par an dû à la pollution atmosphérique. On va pas parler de la pollution atmosphérique, mais c'est pour vous dire que les, les, les deux sont, sont quand même liés. Il y a toujours derrière un impact financier, économique, qu'il euh, qu est, qu est possible aujourd'hui de quantifier tout à fait. Valérie, on vous entend pas Activez votre micro. Ok, pardon. Oui, je voulais préciser aussi que c'est vrai que sur, sur les points noirs du bruit, euh, il y a déjà des, des plans qui ont existé. Hein. Euh, il y en a un de 2003 à 2020 sur, sur, sur, sur les points noirs pour insonoriser justement les plus de, de 300 000 logements. Et c'est vrai que euh, ce n'est pas suffisant, mais si on, dev... enfin, si on devrait résorber tous les points noirs du bruit, l'ADEME avait dit euh, à une époque qu'il faudrait euh, 100 milliards, 100, pardon, 100 millions euh, par an pour résorber en 20 ans les points noirs du bruit routier. Donc euh, c'est vraiment un enjeu qui est, qui est vraiment important. Euh, en 2016 aussi, il y a eu le rapport de, de l'Ademe euh, national du bruit euh, sur le coût social du bruit qui a montré qu'il y avait quand même 57 euh, milliards d'euros qui chaque année euh, étaient euh, étaient euh, liés aux, aux impacts liés au bruit des transports. Donc voilà, on sait euh, l'enjeu en, pour agir, c'est évidemment d'être plus dans la prévention. Euh, et donc si on arrive à diagnostiquer, à analyser ces coûts là, et que derrière on arrive à mettre en place des actions, euh, on, ces actions vont être beaucoup plus légitimées dans la mesure où on sera dans la prévention, qui coûte bien moins cher. Que le curatif, que la résorption des points noirs ou l'isolation acoustique, etc. Donc, plus on sera dans la prévention, plus le coût sera réduit. Merci beaucoup. Je pense que c'est euh, bien de, de rester sur cette, euh, sur cette conclusion. En effet, beaucoup de prévention euh, pour, pour résoudre ce type de problème, c'est clairement euh, une, une solution très efficace. Euh, alors d'autres questions ont été posées, mais malheureusement, on ne va pas avoir le temps bien euh, noter et on vous enverra les réponses euh, en même temps que le, le lien vers le replay et les, et les présentations de nos intervenants s'ils sont d'accord. Euh, donc euh, je vais en profiter. Oui. <rire> d'accord, merci. Donc euh, ah oui, il y avait quand même une question qui fait un peu euh, qui, fait un, qui résonne un peu avec le réseau ISE. On nous demande s'il y a des des réseaux de collectivités engagées euh, dans, la, dans les questions d'environnement sonore. Alors, pas à ma connaissance, vous pouvez peut-être me... Spécifiquement sur l'environnement sonore, non. Euh, vous pouvez peut-être euh, me contredire, euh, Monsieur pérez Munoz ou Madame Roset, C'est ou... plus Valérie qui va répondre. Euh, alors, des réseaux spécifiquement sur, euh, sur l'environnement sonore, c'était la question Oui. Euh, alors, il y, y a le club euh, qu'on anime au CIDB, le club des des Belleville, euh, qui est là pour, pour aider un petit peu tout, les collectivités euh, territoriales à, à promouvoir des actions en matière de bruit. Et euh, donc, c'est des échanges d'actions qui peuvent être mis en place euh, et qu'on peut promouvoir. Voilà, c'est donc... Euh, Grâce à, à l'adhésion au Club des V, ça permet d'avoir une dynamique sur cette question de l'environnement sonore dans le cadre de l'action des collectivités. Et puis donc, vous pouvez également intégrer le réseau ISE pour vous mobiliser aussi sur ces questions, puisque comme vous l'avez vu, on a, des, on a des membres qui sont très engagés sur le sujet et, et sont de référence, qui ont de l'expertise là-dessus. Donc, n'hésitez pas, c'est aussi la raison d'être du réseau. Donc je... C'est parfait, j'en profite pour une, une pour faire ma transition. Je remercie quand même euh, nos intervenants très chaleureusement pour cet échange euh, très riche et c'est bien parce que des événements sur le bruit, il n'y en a pas tout le temps. Et euh, moi, j'étais j'étais très contente de, de pouvoir faire cet événement et qui a réuni quand même beaucoup d'auditeurs. Donc, je vous remercie aussi. Euh, alors, donc je vais vous présenter très rapidement euh, le réseau ISE. Alors, le parcours d'écran. Bon, pour ceux qui en effet ne connaissent pas le réseau ou... Voilà, est-ce que vous voyez mon écran là Est-ce que vous voyez mon Oui, c'est bon. Oui, oui, c'est oui. bon. Ah, Parfait, merci. Alors, donc le réseau ISE, euh, ISE, c'est l'acronyme dile de france Santé Environnement, comme je vous l'ai dit. Alors c'est un, un réseau qui a été créé dans le cadre du plan régional Santé Environnement 3, euh, qui est financé par la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie et l'Agence régionale de santé. Et donc, c'est euh, l'Observatoire Régional de Santé qui a été euh, missionné pour piloter ce réseau. Et l'Observatoire Régional de Santé, donc il y en a un par région, mais en Ile-de-France, il a de la particularité d'être le département santé de l'Institut Paris Région. Donc, le réseau euh, ISE, l'idée, c'est d'intensifier, de diversifier les collaborations euh, entre des, des, entre des, des structures euh, diverses et variées. Donc, aujourd'hui, le, le réseau ISE, il n'a que un an et demi euh, et rassemble pourtant 93 membres déjà, donc des membres très variés euh, qui, travaillent sur, euh, qui travaillent dans la recherche, euh, qui produisent des études, mais aussi euh, des, des membres, des adhérents, des, des établissements d'offres de soins, des, des professionnels euh, médicaux ou encore, euh, on a également une mutuelle, des services de l'État, quelques adhésions euh, individuelles et puis un certain nombre d'associations et de réseaux, comme vous avez pu euh, aujourd'hui euh, en, en faire la découvrir euh, deux d'entre eux, euh, également des collectivités territoriales, donc que ce soit euh, des villes euh, ou euh, des communautés de communes ou, ou euh, des départements, euh, également euh, un, des instituts de formation et des agences de conseil, et puis aussi quelques sociétés. Donc toutes ces, euh, toutes ces structures, elles ont la particularité de travailler sur des thématiques très diverses, euh, toutes en lien avec la santé et environnement, Donc soit parce que c'est le cœur de leur métier, soit parce qu'elles ont mis en place des bonnes pratiques euh, pour diminuer euh, l'exposition euh, environnementale dans, leur, les expositions environnementales dans leurs activités. Donc vous le voyez, on travaille sur l'amiante, on travaille sur l'adaptation au changement climatique, sur les enjeux d'aménagement et de santé, sur les perturbateurs endocriniens, c'est très varié, ça dépend évidemment de, des intérêts de nos adhérents. Alors pourquoi je vous incite vivement à adhérer au réseau Alors si vous souhaitez partager votre expérience, faire connaître vos travaux, vos outils, euh, vous, voilà, vous donner à voir dans des événements, n'hésitez pas, c'est le lieu pour ça, pour faire connaître vos activités. Euh, vous pouvez donc, par le biais d'événements, mais aussi grâce à notre lettre d'information, qui est publiée très régulièrement. Euh, le réseau EZ vous permet aussi d'avoir accès à beaucoup d'informations et des ressources partagées, notamment beaucoup de veilles, par des professionnels du secteur et notamment sur l'outil un peu emblématique du réseau qui est la plateforme Waller, qui est une plateforme réservée aux membres du réseau et accessible en ligne, donc avec un, tout un tas de ressources et un, un espace assez chouette pour pouvoir échanger. Et puis vous pouvez également, quand vous êtes membre du réseau, mobiliser donc l'écosystème pour faire avancer les thématiques que vous portez, pour faire avancer vos projets et pour lancer des événements. Tous nos événements sont co-construits avec, avec des membres. C'est d'ailleurs aujourd'hui le CIDB qui nous avait sollicité pour cet événement. Mais voilà, vous voyez là apparaître les structures qui nous ont sollicité soit pour les accompagner dans des projets, soit sur des événements. Alors, vous pouvez également participer à nos projets qui sont déjà en cours et en initier euh, d'autres euh, à nos côtés. Donc, euh, alors actuellement, quatre projets sur lesquels on travaille, euh, à savoir la diffusion d'un outil à destination des médecins qui a été créé dans le cadre du réseau. Donc, cet outil, il est destiné à évaluer les risques euh, d'exposition des patients dans leur environnement intérieur, euh, Également, on travaille sur la conception de deux modules de formation en santé et environnement avec le réseau GRENIL de france On travaille, on participe au développement et au suivi du tableau de bord santé-environnement francilien qui est un outil cartographique qui permet un état des lieux sanitaires et environnemental du territoire francilien. Et puis également, on travaille à la création d'un portail d'informations sur les perturbateurs endocriniens donc en collaboration avec l'Observatoire Régional de Santé et le réseau environnement santé. Voilà, donc pour être tenu au courant de tous nos événements, que vous soyez euh, ou non franciliens, vous pouvez nous suivre, euh, donc soit sur les réseaux sociaux, soit aussi via notre lettre d'information qui n'est pas réservée qu'à nos adhérents. Et puis évidemment, si vous êtes francilien, si vous avez des activités euh, en Ile-de-France, euh, vraiment n'hésitez pas à adhérer, c'est gratuit, de signer la charte du réseau, de l'envoyer euh, par courriel à mon adresse, donc, mon adresse c'est celle avec laquelle je vais vous envoyer euh, les liens vers les replays, donc il suffira, il suffira de me répondre si vous êtes intéressé. Et cette adhésion elle vous permettra d'accéder aux espaces d'échange euh, qui sont sur la plateforme en ligne, d'intégrer donc des projets euh, existants, de groupes de travail existants qui sont composés euh, de membres du réseau euh, volontaire de mobiliser également le réseau pour la réussite de vos projets et, euh, et de vos travaux, et puis d'organiser des événements. Voilà, euh, je vous remercie euh, pour votre attention. bon, je ne partage plus mon écran là. Je vous remercie pour votre attention. Euh... Je, vois, je ne sais pas s'il y a des questions. On n'a pas le temps. Il est 15h35. Je suis déjà en retard, mais je répondrai à toutes vos questions par mail. Euh, je vous remercie vraiment tous, euh, que ce soit euh, les intervenants et les organisateurs. Pascal Gorge, Marjorie Millet, aussi, qui, qui se charge de la logistique. Donc, je vous enverrai un mail euh, avec les questions et avec les liens vers les replay. S'il vous plaît, avant de partir, n'oubliez pas de remplir le formulaire de, de satisfaction qui, qui, euh, qui apparaîtra sur votre écran quand vous quitterez l'événement. C'est important, ça nous permet d'à chaque fois euh, proposer des événements qui, soient le, le plus, euh, le plus, qui correspondent le plus à vos attentes. Voilà, je vous remercie et je vous dis euh, à très bientôt. Au revoir. Merci Célia.